Là, on va voir comment gérer les messages privés sur Facebook et dans les messages privés, on va voir comment faire de la vidéo en ligne. Pour cela, je vais aller chercher la personne à qui j'ai envie de parler ou d'écrire. Je mets le nom de la personne. Je la sélectionne et je clique sur message. J'ai l'historique de, de mes messages. Je peux aussi, pour voir l'historique des messages privés, cliquer sur le F du fil d'actualité et accéder par ici. ça vient. Et là, en fait, j'ai l'historique de tous mes messages. Voilà, je retourne. J'étais. Je vais rechercher la personne à qui j'ai envie d'écrire ou de parler. Voilà. Et je clique sur Message. Si je veux l'écrire, je lui fais coup Je lui envoie. Je peux rajouter des icônes. Éventuellement. Voilà. Il le reçoit. Et lui peut me répondre en train de répondre, voilà, le petit trait euh, veut dire que la personne est en train d'écrire et voilà il m'a répondu, je peux l'appeler directement via une caméra Et là, bah, je vois la personne. Alors là, il y a des interférences. Je raccroche. On peut se parler comme ça parce que je vous invite à prendre un casque si vous voulez parler pour éviter euh, bah, le son que vous venez d'entendre. Voilà.